Le point de départ, c'est un livre qui a la particularité de se regarder avec des lunettes bleues et rouges. On appelle ça des anaglyphes. Et ça donne une sensation de 3D, de profondeur dans les images. Et l'exposition montre des images de ce livre, qu'on peut regarder avec ses lunettes. Et elle montre comment j'ai travaillé et un peu l'histoire de cette technique. Oui, l'exposition ne fait pas que montrer des images de livres, elle montre une à la fois une ambiance, une sensation d'être dans, dans les fonds marins sur l'autre partie de l'exposition où, où les dessins originaux sont, sont plongés dans le noir, et euh, vous avez l'impression d'avancer dans les abysses, il y a du son, euh, le, son le chant des baleines, euh, donc on a l'impression de plonger comme le personnage, Jim Curious, plonger dans l'océan. Il y a uniquement l'océan qui est euh, en 3D, et le reste du monde, euh, le monde euh, au-dessus de la surface est en 2D. Pour le dessin, pour la technique, il y a euh, deux choses à, à dissocier, à savoir euh, le dessin en lui-même et sa mise en 3D. Moi, je ne dessine pas en 3D directement, je dessine en noir et blanc et je transpose ce dessin ensuite en bleu et en rouge sur l'ordinateur. Je, je dessine à la main avec, euh, avec cette encre de chine.